On est parti pour le deuxième sujet de la matinée. Est-ce que tu es là, Laetitia Oui, je suis là. Super. Euh, donc, l'année dernière, Laetitia Bro était venue nous présenter les merveilles méconnues du langage SQL. Euh, cette année encore, on a la chance de la, re de la recevoir. Euh, elle est experte PostgreSQL, cofondatrice du, mou du mouvement PostgreSQL trésorière de l'association PostgreSQL Europe. Et aujourd'hui, elle va nous présenter le fameux I des propriétés acides. Donc, euh, bah, à toi Laetitia. Super. Alors, euh, donc, on va parler de euh, l'isolation des transactions. Et je vais commencer par me présenter. Petite chose euh, importante, mes slides n'ont quasiment pas de mots dessus. Euh, C'est pour ça qu'il y a deux versions de mes slides. La, présent, la version que je présente et la version dont je vous ai envoyé le, le lien qui contient euh, des, beaucoup plus de mots, des bullet points, ce genre de choses. Pour les, ça peut être utile pour pas mal de, de personnes euh, pour pouvoir suivre plus facilement. Donc, N'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai envoyé. Donc, je suis Laetitia Avro vous pouvez suivre mon blog notebook.org. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, L underscore Avro, euh, sur Twitter. Alors, j'essaie de garder ça professionnel, mais il y a de temps en temps des chatons euh, qui passent. Et comme l'a dit euh, euh, Sébastien, je suis euh, cofondatrice du mouvement Postgres Women, je, suis, je fais partie du, des développeurs de Postgres, je développe un petit peu pour Postgres. Je suis aussi trésorière de PostgreSQL Europe et je travaille actuellement pour Enterprise IB, où je suis consultante de base de données. Donc aujourd'hui, on va parler de l'isolation des transactions. Donc d'abord, je vais commencer par réexpliquer ce que c'est que ACID, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est très très loin ces notions. Euh, ensuite, on, parle, on fera vraiment le focus sur l'isolation trans, des transactions. Et euh, après ça, on ira plus dans la pratique, mais vraiment, euh, comment ça peut servir, comment ça peut aider, euh, quand on est développeur, à avoir euh, du code, pas meilleur, mais j'allais dire, à éviter d'avoir des surcouches inutiles. Donc, acide. Euh, l'acronyme ACID a été créé par Andreas Reuter et euh, Théo Herder en 1983, donc ce n'est pas tout jeune. Euh, et ils se sont basés sur les travaux de Jim Gray, qui était ingénieur chez IBM, qui a énormément travaillé euh, sur les concepts de base de données, ce qui lui a valu un prix Turing en 1998. Donc, euh, ACID, c'est pour atomicité, consistance, Isolation, durabilité, et on va revoir chacune de ces notions. Juste ne pas confondre la consistance de acide avec la consistance du théorème CAP, consistance haute disponibilité et résistance aux partitions, euh, au partitionnement réseau. Euh, c'est vraiment euh, la consistance du théorème CAP, c'est euh, pour dire qu'à tout moment, on lit la dernière version des données. Alors que là, la consistance, on va voir que c'est plus une question de cohérence des données. Donc l'atomicité, c'est très très simple, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une transaction, à la fin, soit elle est totalement rollbackée, soit elle est totalement validée par un commit. Et on ne peut pas avoir un état bizarre entre les deux où la moitié euh, des requêtes ont été validées et l'autre moitié non. C'est euh, C'est tout ou rien. C'est vraiment le principe de base de l'atomicité. Donc ça, généralement, ça, c'est assez facilement compréhensible. La consistance. C'est vraiment lorsque, euh, donc quand on définit une base de données relationnelle, généralement on met en place des contraintes, contraintes de clés primaires, contraintes de clés étrangères, mais on peut aussi mettre des contraintes particulières, on peut mettre des contraintes uniques, on peut dire que par exemple cette colonne ne peut avoir que des nombres positifs, on peut dire que cette colonne n'acceptera que les mots euh, « oui » ou « non », ce genre de choses. On peut, va aussi définir les types de données par exemple. Toutes ces contraintes ne seront vérifiées qu'en fin de transaction. C'est-à-dire qu'on peut euh, insérer des données qui ne sont pas consistantes tant qu'il n'y a pas de validation. Ces données sont acceptées par de, la base de données. Ce n'est qu'à la fin de la transaction, ce sera vérifié. L'isolation, donc, c'est ce dont on va parler, c'est euh, tout ce qui euh, détermine ce qui sera visible pour les autres utilisateurs. Puisque lorsqu'on crée une base de données, c'est rare qu'on soit tout seul à travailler dessus. On crée une base de données, pour pouvoir, en tout cas relationnelle, pour pouvoir gérer euh, l'accès concurrent des données. Et c'est quelque chose de très compliqué. Alors, pas en lecture, on pourrait donner une lecture, l'accès à, à 15 millions de personnes sans que ça pose problème. Le problème, c'est quand il y a des gens qui veulent écrire. Quel ordre de priorité on donne euh, Qui a le droit d'écrire euh, comment, qui a le droit de lire cette nouvelle version écrite, etc. C'est ce dont on va parler ensuite. La partie durabilité est très importante dans les bases de données relationnelles. C'est euh, tout simplement, une fois que l'utilisateur a reçu le message de, de commit, le message qui dit « ok, c'est bon, les données sont comitées », il ne peut plus y avoir de perte de données. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas acceptable. Et s'il y a perte de données à ce moment-là, après le message de commit, ça veut dire qu'il y a un bug dans la base de données relationnelle. Bien sûr, tout ce que je dis n'est valable que pour les bases de données relationnelles et ne l'est pas pour le mouvement NoSQL. Du coup, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que Jim Gray, pendant tous ses travaux dans les années 70, a mis de côté l'isolation et n'a pas euh, du tout euh, tenu compte de, de l'isolation. Il a travaillé sur l'atomicité, la consistance et la durabilité. L'isolation n'est arrivée que dans les années 80. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas simple, l'isolation. C'est quelque chose qu'on veut euh, pouvoir moduler. Et c'est pour ça qu'on a défini différents niveaux d'isolation dans la norme SQL. Le premier niveau d'isolation, c'est « read and committed ». Ça veut dire que quelqu'un peut lire des changements qui ne sont pas encore comités. On va voir que ça peut poser des, des problèmes euh, lorsqu'on développe, si on n'est pas au courant qu'il y a ce niveau. Alors, on a un petit souci, c'est euh, PostgreSQL a décidé que le niveau « read and committed » Se comportera exactement comme le niveau read committed. Du coup, la première question qui vient à l'esprit, c'est Mais est-ce qu'on est toujours conforme au standard SQL Et la réponse est oui, parce que dans la norme SQL, il était défini que euh, le niveau d'isolation de, des transactions read uncommitted euh, euh, permet en fait, d'utiliser n'importe quel autre niveau à la place. Disons que le niveau read uncommitted, c'est à un minima. Si on fait plus, on est encore conforme à la norme. Le niveau read committed, c'est le niveau qui vient juste après, c'est le niveau par défaut de la grande majorité des bases de données relationnelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où une donnée est comitée, elle peut être lue par n'importe quelle autre transaction. Bien sûr, euh, toujours, euh, on ne peut pas lire les données qui n'ont pas, pas été comitées, qui ont été modifiées, mais non comitées. Il y a un niveau euh, ensuite qui est appelé « repeatable Red ». C'est le niveau d'isolation euh, qui fait que lorsqu'on démarre une transaction, on va être sur une sorte de snapshot des données. Et si on répète deux fois la lecture, euh, une lecture, même si la donnée a été modifiée et committée entre-temps, on verra l'ancienne valeur parce qu'on a besoin que euh, pendant toute la transaction, une lecture ait toujours la même valeur. Et enfin, le dernier niveau d'isolation, c'est serialisable. Ce niveau, en fait, va faire en sorte que les transactions se déroulent comme si elles avaient lieu l'une après l'autre, les... sans aucune concurrence. Donc, euh, suite à, à ces définitions, euh, les travaux de Jim Gray et, et d'autres ont permis de définir ce qu'on appelle des anomalies d'isolation. Donc, dans ces anomalies d'isolation, la première, c'est ce qu'on appelle la lecture sale en français, « dirty red » en anglais. C'est lorsqu'une transaction euh, lit les données d'une autre transaction non comité. Donc, Pour voir en quoi ça peut être un problème, j'ai fait une petite illustration avec un compte bancaire. Donc, Imaginons, vous avez un compte bancaire avec 100 euros dessus. Euh, la contrainte de base de données fait que le, le solde de votre compte bancaire ne peut pas être négatif, c'est interdit. Et vous avez une première transaction qui passe, disons que c'est un prélèvement, qui va prendre 150 euros sur 20 compte. Comme je l'ai dit, la consistance des données n'est vérifiée qu'au moment du commit. Donc pour l'instant, il n'y a aucune vérification de cette consistance, donc aucune vérification de cette règle qui fait que le solde doit être euh, obligatoirement positif. Donc, la transaction euh, continue et la nouvelle version de cette ligne est eh bien fut, euh, enregistrée avec une valeur à moins 50. Et puis, il se trouve que euh, vous faites un achat de 50 euros. Et donc, là encore, comme il n'y a pas de euh, vérification de la consistance des données au moment de l'update, la nouvelle version de la ligne à moins 100 euros va passer. Mais ensuite, quand vous allez vouloir commiter, ça va faire une erreur et un rollback qui est indiqué ici dans la transaction du sous, puisqu'on a un solde qui est inférieur à zéro. Et ensuite, du coup, on revient à un solde de moins 50 et la deuxième transaction est également euh, rollbackée. Mais si on réfléchit, il n'y a aucune raison de vous empêcher de faire cette, cette deuxième transaction Puisque de toute façon, la première transaction va être un échec, normalement, vous auriez pu fait, faire cet achat de 50 euros. C'est juste parce qu'il y a une transaction qui a duré plus longtemps et qui a modifié les données. Vous avez lu à partir de ces données modifiées, au lieu de lire à partir d'une donnée, euh, donnée réellement comitée. Donc, ce, ce problème va, va faire que les gens vont euh, euh, lire des données erronées et ça va... Entraîner des résultats erronés, forcément. Un autre problème euh, assez courant, c'est euh, The Lost of Debt. C'est lorsque deux transactions écrivent en même temps et qu'il y a du coup une des transactions dont le résultat est totalement perdu. Donc, si on regarde euh, ici, donc on reprend le même exemple d'un compte bancaire avec 100 euros dessus, une, trans une première transaction qui décide de retirer 50 euros au solde puisque a priori, il y a une, un, un paiement de 50 euros. Donc, pour ça, on va lire le solde et on va retirer 50 euros. Donc pour cette transaction, la valeur sera 50 euros. Mais si on est cette fois-ci dans le euh, en mode red committed, Lorsque la deuxième transaction va aussi vouloir faire un paiement de 50 euros, elle va repartir de la valeur qui est comité, donc de la valeur initiale de 100 euros, et elle aussi, elle va faire euh, euh, retirer 50 euros sur ce compte. Donc, elle aussi, dans sa transaction, la valeur valable de cette ligne sera 50 euros. Seulement, lorsqu'elle va se euh, comiter on aura 50 euros, mais la deuxième transaction passant après va arriver à 50 euros. Donc, vous avez fait deux paiements de 50 euros, donc vous a retiré que 50 euros sur votre compte. Donc, a priori, dans ce cas-là, l'utilisateur est plutôt content, mais je pense que la banque l'est nettement moins. Euh, toujours, euh, une fois qu'on augmente encore euh, le, le niveau, euh, on peut avoir un, un problème si lorsqu'on fait deux fois la lecture d'une donnée, on n'a pas la même valeur. C'est ce qu'on appelle le non repeatable read. Donc, prenez un exemple. Euh, vous êtes en train de faire une recherche sur un site en ligne pour acheter quelque chose. On vous dit qu'il y a un item en stock. Vous mettez cet item euh, dans votre panier. En même temps, il y a une deuxième transaction qui commence, qui vérifie qu'il y a bien un item en stock. Elle met cet item dans son panier et la deuxième transaction fait l'update et le commit. Et euh, lorsque vous, vous arrivez pour valider votre panier et payer, on vous dit, ah ben oui, mais il y a un problème finalement, ce n'est pas en stock. Ce qui peut entraîner soit un rollback, soit suivant les les différentes valeurs. Donc, il y a des cas où c'est parfaitement admissible d'avoir ce genre de problème. Et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est avec le confinement, on a fait beaucoup d'achats sur le Drive. Et Carrefour Drive, notamment, on fait toute sa commande. Et à la fin, il, il nous dit, il nous donne une liste de 10 items que finalement, il ne peut pas mettre dans notre panier parce que ça a été pris par d'autres. Donc, c'est assez énervant. Euh, mais ça peut être quand même considéré comme admissible, ce genre de fonctionnement. Ça dépend vraiment de l'application sur laquelle vous êtes. Ensuite, on a la lecture fantôme, (phantom read. Euh, en fait, euh, si on voulait vraiment le traduire, fantôme, c'est plus proche de spectre que de fantôme euh, en, en anglais, mais ce n'est pas grave. C'est euh, lorsqu'une transaction euh, réexécute ré une, une requête et trouve que euh, l'ensemble le, des lignes résultats euh, n'est plus la même que celle qu'il y avait avant. Dit comme ça, ça paraît compliqué. En fait, c'est très simple. Imaginons que euh, vous êtes sur un site et que vous recherchez tous les livres dont le titre comporte Slonic. Le site vous dit « Ok, il y a 11 livres qui correspondent. Voici les résultats à un indice. » Pagination, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah oui, mais il y avait une erreur, il y avait un livre en doublon. » Euh, ce livre, c'était « The Life of Slonic », donc je le supprime. Il se trouve que ce livre, en fait, euh, qui a été supprimé, était le onzième item de votre liste. Donc, lorsque vous allez cliquer sur la, sur la flèche « Next » pour voir la suite euh, de votre liste de livres, le, le système va vous répondre. Il n'y a jamais eu de, de page suivante, en fait. Ça peut être assez incompréhensible pour un humain. Là encore, ça dépend vraiment de l'application. Il y a des applications pour lesquelles c'est admissible d'avoir ce genre de problème. Il y en a d'autres pour lesquelles ce n'est pas admissible. On verra après les cas d'utilisation. Et on arrive sur la dernière. Alors celle-ci, l'anomalie de sérialisation, elle est très très euh, touchy. Euh, pour vous dire, donc ça fait depuis les années 70 qu'on manipule ces concepts très très couramment sur des gros systèmes et qu'on a vu quasiment tout ce qu'ils pouvaient se voir. Cette anomalie n'a été trouvée que dans les années 2000. Euh, C'est lorsque, quel que soit l'ordre dans lequel on met des transactions, on arrive sur un état totalement erroné. Donc, si on prend euh, le cas de trois transactions concurrentes, la première, c'est une transaction qui va créer un nouveau ticket pour un restaurant, par exemple. Donc, on va lire le, le numéro du jour et euh, euh, pour une boutique, par exemple. Donc, on lit le numéro du jour et on va créer un, un, un ticket avec la somme euh, euh, de ce qu'on a vendu, avec le numéro du jour. On a une deuxième transaction qui est toute simple. Elle va incrémenter le jour parce que c'est un nouveau jour. Et une troisième transaction qui va calculer le solde de, du jour précédent. Euh, du coup, elle commence, elle lit le jour et elle écrit le solde, elle fait la comptabilité du jour précédent. Maintenant, si on les met ensemble, donc si on prend cette première, elle lit le jour. La deuxième transaction arrive et incrémente le jour. Ça ne pose pas de problème, euh, la première transaction a sauvegardé son numéro, donc tout va bien. Et elle commit. Arrive la troisième transaction, qui cette fois va lire le numéro du jour. Pendant ce temps, la première transaction continue, elle ajoute son ticket pour le jour précédent, donc elle avait lu avant. Et là, euh, bah, la transaction 3 continue également son travail. Elle va sommer toutes les, euh, toutes les valeurs euh, pour le, le jour qu'elle a lu, qui est le jour, euh, on va dire le jour J, alors que la transaction 1 travaille encore sur le jour J-1. Mm -hmm. Et euh, à la fin, on se retrouve avec euh, soit un solde de la transaction 3 qui est faux, puisqu'il manque la transaction 1, soit un, une transaction 1 un, qui n'est pas sur le bon jour. Quel que soit l'ordre dans lequel vous mettez cette transaction, si elles sont concurrentes, vous aurez un problème. Du coup, pourquoi je vous parle de tout ça Parce qu'il y a moyen d'empêcher ça. Pour ça, il faut changer le niveau d'isolation. Donc, on a vu, les niveaux d'isolation, c'est red uncommitted, red committed, repeatable red et serializable. Pour empêcher l'anomalie le, le, Dirty Red, il suffit d'être en Red Committed. À partir de ce niveau-là, ce n'est plus possible d'avoir une lecture sale. Pour la Stop Update, il suffit d'être en Repeatable Red pour que ça n'arrive pas. Le Non-Repeatable Red, euh, bah, il suffit pareil d'être en, en, en niveau Repeatable Red. Et le Phantom Red euh, ne peut pas arriver si on est à Serializable pareil pour la sérialisation d'anomalies. PostgreSQL est allé un petit peu plus loin que ça. Si on regarde, en fait, euh, Dirty Red n'est simplement pas possible et le Phantom Red euh, n'est pas possible non plus euh, au niveau d'isolation de Repeatable Red. Le truc, c'est comment ça a été implémenté ça a été implémenté par quelque chose que vous connaissez certainement, qui s'appelle les verrous, parce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème d'un verrou qui est maintenu sur une transaction sur une base de données, et tout le reste est bloqué. Euh, donc, c'est une technique qui permet d'empêcher les autres transactions de modifier les données, les données de manière simultanée pour empêcher les résultats inconsistants. Le niveau de verrou va dépendre du niveau d'isolation qu'on aura mis. Un autre, autre phénomène qui peut arriver, c'est le verrou mortel, le deadlock. C'est un état dans lequel une transaction veut modifier une donnée, euh, mais est bloquée par une autre transaction qui est bloquée par la première transaction. Bref, c'est un cycle, je l'ai illustré ici. Donc, imaginons qu'on a deux données roses, data 1, data 2. Une transaction arrive et dit que data 1 doit être bleue, donc, elle la met en bleu. Elle maintient le verrou parce que la donnée n'est pas committée. Les verrous sont retirés au commit. Une transaction 2 arrive et dit que data 2 doit être vert. Et ensuite, la transaction 2 va dire, oui, mais en fait, data 1 devrait être vert aussi. Et la transaction 1 dit maintenant, oui, mais data 2 devrait être bleu. Alors, là, j'ai mis avec des couleurs différentes. Ça aurait été exactement la même chose s'ils avaient voulu modifier avec la même valeur puisque le verrou ne fait abstraction de la valeur. Et on voit là qu'il n'y a aucune solution à ce problème autre que tuer au hasard une des transactions. Donc là, j'ai fait simplement avec deux transactions, mais il faut savoir que c'est possible à partir du moment où il y a un cycle. Ça peut se faire avec 10, 15, 20 transactions sans problème. Pour éviter ça, les conseils que je donne aux développeurs, il y en a deux très simples. Le premier, c'est d'essayer d'avoir les transactions le plus courtes possible, puisque plus les transactions sont longues, plus on a un problème de se retrouver dans cette un risque, une probabilité de se trouver dans cette situation. Et la deuxième, c'est de faire toujours les modifications dans le même ordre. Ce qui permet d'éviter ici, si on avait fait dans le même ordre, on n'aurait pas pu se tomber dans cette situation. Ce n'est pas une science exacte, c'est juste une diminution de la probabilité que cela arrive. Ça ne va, va pas vous dire, c'est sûr, ça n'arrivera pas. Et donc, comment on fait, nous, en pratique, quand on est développeur, pour savoir de quel niveau d'isolation j'ai besoin C'est très simple. Il va falloir vous poser des questions. La première question, c'est « est-ce que ça me va d'avoir des « dirty red », des lectures sales ?» La plupart du temps, ce sera non. Mais vous pouvez avoir euh, des cas où ça ne vous dérange pas. Euh, imaginons par exemple quelque chose de absolument pas euh, critique comme euh, l'affichage du statut d'une personne sur un réseau social. Ce n'est peut-être pas très grave si on l'a vu euh, une microseconde avant le commit ou même si on l'a vu une microseconde avant qu'il y ait un rollback et que du coup la valeur change. Je pense que dans ce cas-là, ce n'est pas très grave. Mais dans la plupart du temps, la plupart du temps, vous ne voulez pas qu'il y ait des dirty reads, vous ne voulez pas qu'il y ait des lectures sales. D'ailleurs, euh, le seul, euh, le, ceux que enfin, les SGBDR qui permettent les lectures sales, ce n'est pas le, le niveau d'isolation par défaut. Ils le permettent uniquement quand il y a vraiment des problèmes de verrou et des problèmes de, de, de délai avec les, les performances euh, à, à cause de, de la manière dont c'est codé. Euh, mais normalement, vous ne devriez pas permettre les lectures sales. Ensuite, est-ce que est, euh, ça pose problème d'avoir des lost updates la plupart du temps, on va dire que oui, parce que si une transaction arrive après la première, cette euh, update peut être perdue aussi. Ce n'est pas très grave. Donc, la plupart du temps, on va dire que le last update, on considère que c'est un risque euh, peu important, euh, peu probable. Et du coup, on va dire qu'on est d'accord pour avoir ce genre de risque euh, et on l'accepte. Est-ce qu'on est, est d'accord pour avoir euh, des euh, non repeatable raids Alors, dans ce cas-là, euh, généralement, oui, on est d'accord pour que si une transaction lit deux fois la même donnée, elle n'ait pas la même valeur. La plupart du temps, ça ne pose pas de problème. Pareil pour les phantom raids. La plupart du temps, on accepte d'avoir ce genre de problème euh, parce que, en contrepartie, ça veut dire quand même qu'on va avoir moins de verrou. Donc, ça va, euh, c'est vraiment euh, un, un compromis à faire entre la rapidité de l'application et euh, les anomalies qu'on peut trouver. Et la, la, la dernière, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour avoir des anomalies de sérialisation Comme on l'a vu, c'est quand même extrêmement rare d'avoir des anomalies de sérialisation. Donc, dans le cas d'une application normale, la plupart du temps, on va dire qu'on est d'accord pour avoir ce genre de choses. Du coup, ça veut dire que la plupart du temps, le niveau d'isolation Red Committed est valable. Ça tombe bien, c'est le niveau d'isolation dans quasiment tous les LGBDR. Donc, ça ne pose pas de problème de partir avec ce niveau d'isolation par défaut. Lorsqu'on va vouloir mettre en place une pagination, donc on a vu que ça peut poser problème. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour avoir des lectures sales euh, a priori, non, on n'est pas d'accord. Ça dépend ce qu'on est prêt à montrer comme erreur à l'utilisateur. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour avoir des euh, last updates Là encore, ça fait quand même un, un peu sale de, de dire à l'utilisateur qu'il y a une autre page alors qu'elle n'existe pas. Donc, généralement, on n'est pas d'accord pour qu'il y ait ce genre de problème. Est-ce qu'on est, qu est d'accord d'avoir des non repeatable reads Donc là, ça dépend. Vraiment, ça dépend de l'application, de la criticité de l'application. Euh, et peut-être même de la loi, il est possible qu'il y ait une loi qui euh, spécifie que dans votre cadre très particulier, ça ne puisse pas arriver. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour avoir des phantom Reds la plupart du temps, ça ne devrait pas poser problème. Et est-ce qu'on est, qu est d'accord pour avoir des anomalies de sérialisation Là encore, euh, le risque d'une anomalie de sérialisation étant infime, je pense que dans le cas d'une pagination, on peut considérer euh, que ça ne pose pas problème. Là encore, c'est vraiment à adapter à votre contexte. Mais dans la plupart des cas, si vous faites de la pagination le niveau Red Committed ou le niveau repeatable Red devrait être suffisant pour votre besoin. Maintenant, si on est en gestion des stocks, dans ce cas-là, est-ce que c'est bon d'avoir des Dotted Reds Généralement, non. En gestion des stocks, on aime bien avoir la vraie valeur des stocks. Ça dépend ce qu'on compte. Si bien sûr, on a des stocks de l'ordre des 100 000 items, Peut-être qu'avoir une précision euh, euh, inférieure sera pas gênant. Là encore, c'est vraiment une question de contexte. Mais dans la plupart des cas, en gestion des stocks, on n'acceptera pas de dirty raids ou de lost updates, de non repeatable raids ou même de phantom raids. On voudra, quand on veut. Euh, quand on demande le stock, on voudra voir exactement la valeur du stock. Par contre, les anomalies de sérialisation, euh, généralement, ne devraient pas poser problème à une application de gestion des stocks. Alors, là, je vous parle d'application, mais euh, ce n'est valable que pour certaines transactions. N'allez pas augmenter le niveau de euh, d'isolation en global euh, Sachez que le niveau d'isolation peut se changer au niveau de la transaction et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Sinon, vous allez vraiment expérimenter des lenteurs de, sur vos transactions à cause des verrous qui seront plus forts et qui permettront plus vraiment l'accès concurrent des données. Et euh, donc, du coup, dans le cas d'une gestion des stocks, ah ben, il y a une coquille, oui, euh, ce sera le niveau repeatable Red qui sera euh, vraiment plébiscité pour certaines transactions de gestion des stocks, bien sûr. Pour la majorité des transactions de votre application de gestion des stocks, on restera en euh, « Red Committed ». Et le dernier cas qui est très intéressant, c'est les numéros de facture. Donc, la, la loi française interdit qu'il y ait des trous dans les numéros de facture ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser les séquences puisqu'une séquence en SQL garantit que le numéro est unique. Elle ne garantit pas que les numéros soient croissants, même si la plupart des cas, dans la plupart des cas, ils le sont. Et elle ne garantit surtout pas qu'il n'y ait pas de trou dans la séquence. Les séquences sont les, font partie des rares objets qui ne sont pas transactionnels en SQL. Donc du coup, on ne pourra jamais vous garantir qu'il n'y a pas de trou dans les séquences. Euh, dans le cas des numéros de facture, donc, du coup, on va pas vouloir accepter qu'il y ait des dirty raids, on va pas accepter qu'il y ait des lost updates, on va pas accepter qu'il y ait des non repeatable raids ou des phantom raids et encore moins des d'anomalies, des anomalies de sérialisation. Donc, dans le cas particulier des numéros de facture, on va pouvoir, euh, passer en serialisable. Euh, une, uniquement lorsqu'il s'agit d'insérer une ligne pour le numéro de facture. Bien sûr, quand on va lire, on va rester en, en, en Red Committed, ça, ça suffira largement. Mais par contre, lorsqu'on va vouloir insérer le numéro de facture, on va passer en serializable. Quand on voudra modifier la, la, une facture, là, il n'y a pas de souci, on peut le faire en, en, en, en uh, Red Committed. Mais par contre... Euh, c'est vraiment, le, le, vu qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous dans les numéros de facture, on va devoir, dans la même transaction, lire le numéro de facture, euh, le dernier numéro de facture, l'incrémenter et insérer la ligne avec le nouveau numéro. Donc ça, ça doit se faire dans une seule transaction de type « serializable ». Euh, pourquoi je vous en parle de ces numéros de facture Parce que le nombre d'entreprises où j'ai pour résoudre ce problème de numéros de facture, j'ai vu des développeurs rajouter euh, simplement euh, des RabbitMQ ou des, des couches en fait à leur euh, applicatif, à leur architecture euh, pour rien. Euh, C'est vraiment impressionnant, alors qu'il suffit juste de modifier un, un paramètre sur une transaction. Euh, pourquoi j'aime pas quand on rajoute des couches dans les architectures parce que je fais partie de l'école du, du KISS keep it simple and stupid euh, pourquoi parce que plus vous rajoutez de couches plus vous rajoutez forcément des risques de lag et plus vous rajoutez des risques de panne puisque tout euh, à un moment ou un autre a des bugs ou des pannes plus vous rajoutez d'éléments plus vous avez un risque que ça, ça s'effondre à un moment ou à un autre ah ben, j'ai encore ajouté une, un, un, un supplémentaire à conclure. Euh, donc, tout ça pour vous dire que euh, si vous connaissez bien votre SGBDR, vous allez vous rendre compte qu'il peut faire beaucoup plus de choses que ce pourquoi vous l'utilisez. Euh, Marcus Venand, qui est un expert SQL autrichien, euh, a dit que si vous utilisez votre base de données uniquement pour euh, des insertions, des updates et, et des lectures, euh, c'est que vous vous trompez et je pense réellement euh, qu'il a raison si euh, vous apprenez euh, vraiment à utiliser votre SGBDR vous vous rendez compte qu'il peut faire beaucoup beaucoup de choses pour vous et qu'il peut vous permettre de supprimer énormément de surcouches applicatives qui sont inutiles Ensuite, en termes de performance, votre SGBD peut faire beaucoup de choses pour vous, euh, là encore, de manière euh, plus performante que ce que vous pouvez faire au niveau applicatif. Donc, euh, je sais que c'est euh, rarement le domaine de prédilection des développeurs, mais si vraiment vous pouviez regarder ce que peut faire votre SGBD, vous vous rendez compte qu'il y a moyen d'améliorer votre application, de simplifier votre code de manière très très importante, juste en utilisant les fonctionnalités de votre SGBD. Donc voilà, c je vous laisse poser des questions maintenant. S'il y en a Ok, bah merci beaucoup Laetitia pour ta présentation. Euh, oui, il y a des questions, d'ailleurs n'hésitez pas à en rajouter euh, parce qu'on a un peu de temps devant nous, donc euh, ça devrait pouvoir le faire. Euh, du coup, la première question, euh, alors comme ça vient de bouger en plus dans l'ordre, c'est très drôle, euh, est-ce que des GBD permettent d'avoir des niveaux d'isolation différents par application sur la même base euh, Alors, euh, oui. Euh, bah, en tout cas, PostgreSQL le permet. Pourquoi Parce que euh, le niveau d'isolation dans PostgreSQL, vous pouvez donc le définir en term... au niveau de la transaction. Donc Ça, je l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi le définir au niveau du user. Vous pouvez le définir au niveau de la base de données. Vous pouvez le définir aussi au niveau de la fonction ou de la procédure stockée. Ça peut être défini, bien sûr, au niveau global. Mais je vous déconseille de le modifier au niveau global. Franchement... Euh, C'est le genre de paramètre que je conseillerais uniquement au niveau de la transaction, parce que sinon il risque vraiment d'y avoir euh, des problèmes de performance sur l'application. Ok, merci. Alors j'en ai une autre qui a remontée. Euh, tu dis que pour limiter les deadlocks, il faut essayer d'écrire dans le même ordre Peux-tu donner un exemple euh, Merci. Oui, alors si on reprend euh, la, la slide, euh, je vais essayer de revenir dessus, euh, la slide euh, avec l'exemple, le, le rouge et le bleu, c'est ici. Voilà. Si on reprend cet exemple, euh, si euh, les deux transactions avaient modifié les données dans le même ordre, c'est-à-dire data 1 puis data 2, on n'aurait pas rencontré la situation de deadlock. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut modifier les données dans le même ordre. Si vous, avez, si vous devez modifier euh, euh, un user, euh, le nom d'un user et son adresse, au lieu de faire d'abord le user, puis l'adresse, et dans une autre transaction, d'abord l'adresse, puis le user, modifier dans le même ordre, d'abord le user, puis l'adresse. Ok. Euh, du coup, la troisième, euh, comment se prémunir des deadlocks quand on est sur un cluster de BDD euh, J'ai rencontré le problème sur un cluster de cette base, avec un conflit notamment sur l'ID réservé pour chaque nouvelle entrée. Modifier le pad ID n'a pas suffi à régler complètement le problème. Alors là, on parle euh, soit pas d'un SGBDR, soit d'un SGBDR avec réplication logique, pour permettre euh, ce qu'on appelle le multi-primaire ou le multi, multi même si je n'aime pas utiliser le terme mètre. Euh, alors, c'est un cas très particulier. Normalement, si on modifie le pad ID, euh, euh, normalement, on ne peut pas avoir le problème puisqu'on est en modulo euh, 7. Donc, ce qu'il faut, par contre, c'est le premier, il, euh, il incrémente... Euh, euh, ouais, il faut être en modulo 7 sur les, les padagis et démarrer le premier commence sur 1, le premier sur 2, le, le troisième sur 3, trois, etc. Et faire un, un modulo 7 sur le, le Ok. Pour moi, ça devrait régler le problème. OK. Je n'ai pas plus de détails sur le contexte <rire> par rapport à ton début de réponse, donc. Euh... <rire> Euh, « Comment éviter les problèmes de performance et d'isolation sur des BDD énormes Genre au niveau du téraoctet de données ou plus encore ?» Alors, euh, des bases de données de plusieurs teraoctets, ce n'est pas un problème. Euh, le problème, en fait, c'est quand les transactions vont commencer à durer plus longtemps euh, pour, euh, bah, parce qu'il euh, y a beaucoup de données. Alors, euh, déjà, moi, ce que je conseille, c'est quand on arrive à une base de plusieurs téraoctets, s'assurer que toutes les données sont utiles. Euh, le nombre de clients que je vois avec euh, 10 ans d'historique, euh, alors, en fait, 10 ans d'historique, c'est juste parce que ça fait 10 ans que l'application existe, hein, euh, parce qu'ils n'ont pas mis en place de politique de purge. Et pour moi, c'est vraiment un problème. La politique de purge devrait être définie à la création de l'application. Et ça, c'est rarement fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'ils ont le droit de garder autant de données, parce que GDPR est là, et euh, euh, normalement, ils n'ont pas le droit de, de tout garder. Euh, ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, euh, dans Postgres, il y a un mécanisme qui fait que une lecture n'empêchera jamais une écriture. Et une lecture n'empêchera jamais une autre lecture. Donc, euh, c'est rare sur des données de l'ordre du téraoctet d'avoir des problèmes de ce genre euh, parce que soit on est sur un data warehouse et dans ce cas-là, quand il y a des lectures, il n'y a pas d'écriture, ou très peu. Euh, soit parce que le set de données qui est modifié, c'est les données courantes, et c'est de l'ordre de 100 gigas par rapport aux téraoctets de données. Et dans ce cas-là, euh, par contre, bien sûr, il faut avoir pensé à mettre en place une, un partitionnement pour euh, différencier les données courantes des données d'archives. Il n'empêche que dans un idéal, si on veut avoir des données d'archives à but de business analysis ou euh, pour, euh, pour pouvoir faire de la business analysis euh, analyse dessus, il faut que ce soit dans une autre base de données parce qu'on ne peut pas, euh, euh, enfin, pas céter paramétrer un SGBD relationnel à la fois pour le transactionnel et pour l'analyse de données. Donc, c'est mieux d'avoir les données courantes dans une base plus petite, où il y aura du transactionnel, pas mal de modifications concurrentes, etc. Et de mettre les données euh, pour l'analyse, euh, la business analysis dans une autre base de données qui, là, sera euh, euh, paramétrée spécifiquement pour faire ce genre de choses. Ok. Euh, on a le temps pour une dernière question. Il nous reste un peu plus d'une minute. Euh, Est-ce que Postgres propose... Enfin, « Postgres propose-t-il plus de fonctionnalités sur le transactionnel que MariaDB MySQL ?» euh, Alors, je ne connais pas euh, MariaDB MySQL, enfin, je connais deux noms, mais euh, en fait, euh, pour la petite histoire, euh, je n'ai pas eu le choix. Hein, moi, quand je suis devenue DBA, on m'a dit « tu seras DBA Postgres », donc j'ai fait du Postgres, mais par la suite, j'ai pu comparer le code source de Postgres et de MariaDB. Euh, disons que ça ne m'a pas donné envie d'aller sur MariaDB. Okay. Mais je ne peux pas répondre sur, à cette question parce que je n'ai pas de compétences, Maria Délé. Ok. Euh, bon, en fait, je pense qu'il y a encore le temps pour une dernière. Euh, oui. Quand est-ce que les locks applicatifs sont utiles selon toi euh, Les locks applicatifs, je dirais que euh, à moins d'être vraiment expert, ne les utilisez pas. Faites confiance à votre SGBDR. Euh, Eh ben parfait. Bah ben, merci à tous pour questions et surtout merci à toi Laetitia pour euh, pour cette présentation.